Bande de Nyamanguru, pour rater aucune de nos vidéos et être au courant de toutes nos conneries Abonne-toi et active les notifications sur PC et mobile Et surtout, oublie pas de mettre un petit Nyama pouce bleu Salut à tous et à toutes, ici les tout Nyamanguru, bonjour de la folie, de Alors aujourd'hui on va faire une, euh, un, un prank ça. Un prank voilà Ok, et c'est, en gros on va parler aux gens dans la rue on, est, et on va chanter en fait Bonjour, bonjour. bonjour. Je chercherai un franc prix pour manger. il y a un carrefour là-bas. Parce que j'ai vraiment la dame. Pouvez-vous si m'indiquer un endroit pour manger par la par là. là. Est-ce que par hasard tu aurais une clope sur toi Parce que je suis en manque de nicotine, tu le savais. T'as vraiment pas de roulé, ou au moins une cigarette industrielle Ça craint, dis donc. Pourrais-tu me donner une bouchée Parce que j'ai vraiment faim. Pourrais-tu me donner un. Manger un tout petit peu Non Ah, ça ça Salut, j'aimerais ça avoir eux Où tu as acheté tes choses Parce qu'elles sont magnifiques Où tu les as achetées Toutes nos cœurs que... J'aimerais les avoir Merci, Merci. Excuse-moi J'aimerais Savoir où tu as acheté tes chaussures parce qu'elles sont magnifiques. Tu les as achetées où? Chez Topshop en Angleterre. J'avais acheté les mêmes à Top Shop à Berlin. Bonjour. Tu aurais pas une cigarette? Non. Pour fumer, s'il te plaît. Tu ne pas? Moi. Ah, tu ne pas? C'est bien parce que c'est pas bon pour la santé. Tu sais où je peux trouver un tabac pour fumer? S'il te plaît. Excusez-moi de vous déranger en pleine action J'ai vu la bouteille d'eau Et moi je vis J'aimerais un peu d'eau s'il te plaît Parce que j'ai très soif Oui j'ai très soif Je te remercie beaucoup On est content non On est content Merci Mais en plutôt clair tu vois Belle sont belles hein. Franchement bien. Super Allez au revoir Amuse-toi bien Bonjour, euh, vous allez bien Je cherche la rue des Moines. Connaissez-vous la rue des Moines S'il vous plaît. D'accord, ce n'est pas grave, bon appétit. Au revoir, au revoir, au revoir. Excuse-moi, j'aimerais savoir où tu as acheté ta veste en team parce qu'elle est archi cool. Dis-moi où tu l'as acheté, s'il te plaît. <rire> ouais, où tu l'as acheté ta veste en jean s'il te plaît Je voudrais savoir où tu l'as acheté parce que le bleu me fait penser au bleu marine des yeux des Suédoises. C'est Azos Ah je connais bien Azos, moi aussi c'est Azos tu vois. Ouais. C'est Azos, On est la team Azos, c'est bien ça. Donc tu l'as acheté à peu près à combien à niveau prix 50 euros ça marche, ok, merci à toi. Allez bonne journée. Bonjour. Je chercherai un franc prix pour manger. Je ne suis pas d'ici donc. Pourrais-tu m'indiquer un endroit pour manger non, non je connais pas. Ok, d'accord. Au revoir. Excusez-moi, j'ai très faim. Est-ce que par hasard vous auriez une baguette de pain normande Vous en avez pas, dommage.